Député de Hegel, Middlesex, London. Présente, euh, dé... Déclaration de député. Merci, M. le Président. Je suis très heureux de discuter de, du mois de sensibilisation du cancer chez les hommes. Il est temps de souligner euh, les, les types de cancers auxquels les hommes sont susceptibles. Il est important d'avoir un diagnostic tôt, tout particulièrement dans les cinq cancers les plus importants, par exemple le colorectal, le. le de la vessie, des mélanomes, des poumons ainsi que de la prostate. Euh, il, ça, il, nous avons des, les diagnostics taux qui euh, se représentent 24 des diagnostics en général. Une autre statistique importante est qu'un homme sur 12 au Canada euh, souffrira du cancer du poumon au cours de sa vie et euh, 1 sur 13 en mourra. 1 sur 27 euh, souffriront du cancer de la vessie et euh, 82, 1 sur 82 euh, en euh, mourra. Monsieur le Président, la meilleure prévention est une vie saine. La Fondation sur la santé masculine a une campagne qui euh, dit ne changez pas trop, qui euh, met face sur les changements que les hommes peuvent mettre en place afin de s'assurer euh, d'avoir de meilleurs résultats sur le plan de la santé. Mm -hmm. de Merci, Monsieur le Président. La région de Durham et dans son réseau d'emploi a aidé les gens dans ma circonscription pendant 23 ans. On aide les gens qui veulent participer dans l'économie de la collectivité, mais font face à plusieurs obstacles et ont besoin de plus d'appui. Malheureusement, ce réseau fait face à une fermeture étant donné le manque de financement du gouvernement provincial. C'est un gouvernement ici qui parle d'accessibilité et prétend que c'est une priorité pour eux, mais qui ne peut s'engager à des organisations populaires qui sont organisées par David Cianney et qui sont très importantes à Oshawa. J'ai eu l'occasion de rencontrer la directrice lorsqu'elle m'a demandé si elle pouvait protéger euh, et aider les gens à se trouver une meilleure, euh, un meilleur emploi. Qu'est-ce que ça dit? Le gouvernement ne pourrait s'y engager. Qu'est-ce que ça dit sur l'importance que ce gouvernement place sur les services d'accessibilité? Nous avons ici un manque de financement où les gens doivent appeler, postuler, attendre, espoir, laisser, répéter. Voilà le modèle que ce gouvernement établit pour financer leur... Euh, leur programme. On dit que l'accessibilité ici est très importante, mais il faut des actions. Monsieur le Président, nous avons besoin d'appuyer de, de, ces travailleurs. J'appuie euh, ce, cette organisation et le gouvernement devrait aussi l'appuyer afin d'aider les gens qui en ont le plus besoin. Député de Barrie. Le 17 septembre, j'ai été à la levée de fond, marché un mille dans ses souliers. Ça a été fondé pour par des hommes qui voulaient sensibiliser la population à la violence conjugale envers les femmes. Et maintenant, euh, c'est un événement annuel. Cette année, ça a été la meilleure réussite. où Nous avons eu des gens de toutes les différentes couches de la société qui ont euh, participé à cette course. Nous voyons des milliers de, de femmes et de, de, de jeunes qui vivent dans les refuges pour femmes battues. Et nous, cette course aide plus de 30 000 d'entre eux. C'est pourquoi je suis très heureuse que notre gouvernement ait financé dix, plusieurs lits dans les hôpitaux pour ces femmes. Nous avons euh, euh, augmenté le financement pour euh, le, le financement pour euh, ces refuges. Nous avons aussi un. Un projet pilote pour aider les femmes battues à se trouver à, euh, un endroit où vivre. Je remercie tout le monde qui s'est présenté à Barrie pour euh, parler de la violence conjugale. Merci. Député de Leeds-Grenville. Merci, Monsieur le Président. J'étais très heureux de participer à, euh, la, à une des très importantes réunions de ma circonscription que nous avons vu partout dans la province et euh, je remercie les... Euh, c'est ces gens qui font partie de, des clubs de motoneige qui génèrent beaucoup de revenus pour la province. C'est un impact économique très important qui n'existerait pas sans les différents clubs, incluant cinq d'entre eux à leeds -Grenville. Nous, Il y en a un à Elisabeth Town, à Grenville, à Kentville et à Rideau. Nous nous avons vu de, des événements très importants se produire au club d'Athènes en deux ou en 2006. Nous avons vu la famille de l'année être nommée dans, cette, dans, cette, dans ce club. Monsieur le Président, ce n'est jamais facile. Nous avons vu l'organisation d'événements de de panneaux et nous avons vu aussi beaucoup de travail fait par Jim et Maureen, propriétaires d'un club de motoneige. C'est une activité pour eux qui est très importante et ils ne l'ont pas fait pour être reconnus. Félicitations à Maureen, vous avez montré et vraiment ce que c'est de redonner à la collectivité. Je veux aussi rapidement remercier, les remercier plutôt de la possibilité d'aller à leur Rassemblement Général et j'encourage tout le monde à participer à leur club de motoneige. Merci de déclaration de député, député de windsor si Merci, M. le Président. C'est peut-être un déjà vu pour les gens, mais encore une fois, la presse indépendante dans ma circonscription a publié des prix de la, du Scotch Bank. C'est écrit par Catherine Leroux, qui a été traduit par Laser Legal Handler. Et comme vous le savez, les Gellers sont les prix littéraires les plus importants et les plus prestigieux. Le Parti Wall est aussi très important à Québec et est bien connu. L'an passé, deux jeux, livres ont été choisis comme finalistes et euh, Sammy Archibald et John Leda euh, en faisaient partie. Cette petite librairie de publication, maison de publication, est indépendante et est une fierté dans notre circonscription. Cette année, le prix de la Scotia Bank sera remis en direct le 7 novembre à 21h à la télévision. Depuis 2004, euh, euh, cette maison de publication a. Euh, publier les plus beaux textes, euh, Monsieur le Président. Encore une fois, je félicite Dan Wells pour ses publications, son euh, euh, personnel qui est très qualifié, Catherine Leroux pour euh, son livre Party Wall. Vous savez, la, la remise du prix littéraire du Président est aussi très importante et prestigieuse. Député de Kingston et les Îles, Monsieur le Président, plus tôt de ce mois-ci, dans ma circonscription, nous avons célébré le Festival des arts multiculturels de Kingston. Ce festival est l'un de mes événements préférés de l'année, puisqu'il permet d'avoir une superbe possibilité de voir vraiment la culture et diversité de la collectivité de Kingston. Le festival a été organisé par, la par le partenariat d'immigration de Kingston qui continue à s'assurer que notre collectivité soit plus accueillante envers les, les immigrants. Alors qu'il y a beaucoup d'activités et événements, il s'était clair de voir à quel point cette célébration fait vraiment partie de nos collectivités et de nos efforts afin de s'assurer que Kingston soit inclusif et accueillant pour tous les nouveaux arrivants et de s'assurer qu'ils soient bien accueillis dans notre circonscription. Avec près de 5 5000 visiteurs et 20 associations ethnoculturelles qui y participent, cette année le festival a été l'un des, des mieux réussis. J'ai été très heureux de voir euh, une, une cabine syrienne cette année et de voir à quel point ils sont fiers de leur culture et de voir à quel, le, à quel point les gens étaient euh, attirés par leur, euh, par leur cabine. Chaque cabine euh, amène beaucoup de gens qui mangent de la bonne nourriture et voient les costumes des différents, traditionnels des différentes cultures. Monsieur le Président, je veux remercier le Partenariat Migration Kingston pour son grand travail qui ont fait en sorte que ce, ce festival soit possible. C'est grâce à leur travail et dévouement que ce festival a été, a été possible. Merci. Déclaration de député. Député de pion -Carlton. Merci, M. le Président. À chaque quatre ans ici, nous, voie de, voie, nous demandons d'être réélus. Mais à chaque quatre ans, partout dans le monde, nous célébrons les Olympiques et tout ce qui y vient. L'été passé, à pion nous avons eu deux athlètes de classe mondiale qui participaient à Rio aux Olympiques. Siku Kabit et Erika Silton dans les course de 200 mètres. Nous avions de, grandes de grands rassemblements où euh, les gens euh, se présentaient et où Erika, qui est arrivée à Rio, et nous a joints par Skype. C'était incroyable de voir euh, les enfants. Ils étaient habillés en rouge et en blanc et criaient pour no encourager notre pays. Nous avons vu, euh, les, euh, les athlètes plutôt étaient très heureux de voir euh, les, euh, leurs parents et euh, les enfants de leur circonscription qui les appuyaient. Mais encore plus important, c'est que ces deux jeunes athlètes... Euh, ont beaucoup de caractère, une grande personnalité qui montre que, que d'avoir une, une médaille d'or est très important, mais qu'il y a encore plus de, de choses qui sont importantes. Un des athlètes s'est joint à moi au cours de l'été. Il a montré aux enfants que de redonner à la collectivité. C'est probablement la meilleure chose que vous puissiez faire en tant qu'athlète ou en tant que membre de votre collectivité. Et deuxièmement, Erika Selt-Richardson, qui est une jeune femme de 20 ans, a indiqué qu'elle a fait face à la dépression. J'ai pu la rencontrer, je lui ai parlé, et elle, elle a parlé, fait un discours à une course pour femmes à euh, Ottawa. Leur courage, conviction et talent euh, fait en sorte que je suis encore plus fière de l'Union. Merci. Député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Hier, j'ai eu le privilège d'être avec Andrea Horvat, notre chef, à l'une ainsi que les euh, étudiants de l'Université de Niagara dans une table ronde à l'Université de Niagara. Vous seriez choqués de voir euh, la situation dans laquelle se trouvent les étudiants étant donné leurs dettes. Certains d'entre eux travaillent dans deux ou trois emplois pour payer une dette qu'ils ne seront jamais en mesure de repayer. C'est incroyable. On voit qu'ils n'ont même pas le temps d'apprécier leur jeune vie parce qu'ils travaillent de façon si acharnée pour repayer leurs dettes, pour empirer les choses euh, une fois qu'ils seront diplômés, ils auront de la difficulté à se trouver un emploi. Monsieur le Président, nous devons agir pour que nos jeunes puissent réussir. La vie de nos enfants et de nos petits-enfants doit être meilleure que la nôtre et c'est notre responsabilité de créer un meilleur monde pour ces jeunes. J'étais très émue par ce qu'avaient à dire ces jeunes et je veux dire ce qui suit à la première ministre. Vous devez faire un meilleur travail afin de créer des possibilités d'emploi pour ces jeunes. Nous leur avons dit de travailler très fort et d'être éduqués, une chose que plusieurs gens de, ma circo de mon âge n'ont pas eu la possibilité de faire. Et, mais maintenant, ils se retrouvent avec une dette et sans emploi, Monsieur le Président. Ce gouvernement a... Euh, a reçu 250 000 de, de, de repaiement en dette pour les dettes étudiantes. Notre gouvernement ne devrait pas faire de profit sur le dos des étudiants et j'encourage je, donc ce gouvernement à retirer euh, le, euh, les intérêts sur les prêts étudiants pour ces jeunes qui essaient de se construire une meilleure vie. <applaudissements> Député de Brampton, West Beringdale. Merci, Monsieur le Président. Le prix pour euh, les Barafadan, euh, de la famille Barafadan, est, est euh, très important et c'est un prix qui est remis par les pères pour l'esprit d'équipe. C'est possible grâce aux dents de Rokshan Vaiana et de la, maje, de la famille Vayana euh, pour appuyer le, pour appuyer on essaie de reconnaître euh, les travailleurs de première ligne qui euh, font une grande différence à chaque jour. Rocha a pris son premier emploi au Canada comme thérapeute euh, et la, la famille travaille avec euh, Central dans différentes régions de l'Ontario et même à Vancouver. Il mobilise grand grandement l'action communautaire. Madame Payana euh, a dit avoir atteint le rêve canadien et elle a donné en juin un prix pour différentes catégories, entre autres, euh, le, le prix de la dédication, de la créativité et du leadership. Melissa, Luca Jim, et Jen Zhang, et euh, euh, qui a organisé la marche des 10 sous, ont été récompensés. Ainsi qu'un centre pour les enfants et l'innovation et la créativité ont aussi été euh, félicités. Il y a aussi un prix de déducation pour le personnel de centre-aide qui a été remis à Mendebra, Debra, coordinateur du Conseil des Noirs. Je remercie tous les députés de leur déclaration. C'est même temps, le temps des rapports de comité.